L'élément suivant, ça va être ce qu'on va appelle un VCA, pour Voltage Control Amplifier. Donc un Voltage Control Amplifier, un VCA, c'est une porte, c'est une boîte. C'est-à-dire que vous allez lui donner un élément, une fonction, un son, un, un, une fréquence, n'importe quoi. Elle est fermée tant que vous ne lui donnez pas du son sur la gâchette. Donc il y a une entrée qu'on appelle un euh, gate... Oui, VC1. voilà. Donc vous rentrez de l'audio, il y a une sortie. En fait, tant que vous n'avez pas d'entrée de signal sur le CV1, le son ne sortira pas. C'est ce que j'ai là. C'est-à-dire que si. Donc là, j'ai un générateur de tension en bas. Là, il est ouvert, j'ai rien. Si j'envoie de la tension, j'ai un signal qui sort. Ce module-ci vient souvent avec celui-là. Ça a l'air un peu barbare comme ça. Un autre module, le module suivant qui s'appelle l'ADSR, donc pour Attack, decay, sustain, release. Grosso modo l'attaque, le maintien, le, voilà, le, le, le relâchement, ou EG, que je préfère, c'est plus simple à dire, enveloppe générateur. C'est cette forme d'onde, c'est un module qui attend une, une impulsion et qui va donner sa forme d'onde au VCA. C'est-à-dire qu'on va appliquer au signal de sortie la forme d'onde qu'on voulait. Donc C'est-à-dire qu'avec ce truc-là, en le donnant à manger au VCA, on va pouvoir faire un son dur qui s'arrête très vite, un pizzicato, un truc qui arrive tout doucement, comme une note de piano, une note qu'on frappe mais qui vient se relâcher tout doucement. Je dois pouvoir vous faire un exemple. Donc là, je viens de mettre une tension dans mon gate et du coup, si je fais ça... Et c'est comme Majax, ça ne marche jamais. Si, c'est bon. Du coup, en fonction de la manière que je vais avoir de le régler, si je lui mets de l'attaque, du decay, du sustain ou du release, je vais avoir des sons différents. Avec un espèce, espèce de relâchement. Ou quelque chose de très sec, avec uniquement du sustain. où je peux faire arriver quelque chose tout doucement. Voilà, on va avec avec ce module quoi. Avec ce module là, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc ça se présente comme ça. Hein. Donc il y a l'entrée, le, le gate, donc le, le, la gâchette. Les sorties des formes d'ondes, on peut l'avoir à l'envers, à l'endroit. C'est vraiment les modules de base, c'est les trucs les, plus, les moins chers que vous pouvez dans le, trouver dans le commerce. J'ai pris exactement cela en me disant que si jamais vous voulez vous y mettre, c'est sans doute cela que vous aurez en main en premier. Euh, voilà, Il y a une fonction de l'onde inverse, je n'ai jamais trop compris pourquoi. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc on retrouve l'attaque en premier bouton, le decay, le sustain, et le release, tout très, très très très très simplement. Et puis voilà, maintenant c'est bien joli.